Il va s'asseoir, mais avant qu'il ne s'asseigne les et les nous allons ensemble chanter l'île de la victoire, l'île du ditanien, c'est tout qui va trembler les dictateurs, c'est tout qui sera le, la cause de notre victoire. On va commencer ensemble avec le ditanien, l'île de la victoire. Depuis le Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, jusqu'au plus grand province du continent pour écouter le monde qui se bat. Mais avant de lui passer la parole, comme le dit El Adage, africain, avant de s'enlever la loi de carité, il faut avoir l'unité de saint le monde qui a fait le fruit de larmes. Et après ceci, nous allons la présence également de jeunes leaders qui, depuis longtemps, sont sur le terrain pour mener le combat et qui ont travaillé dans la pour que cette soirée et lieu. Et je vais vous demander d'applaudir pour qui dit que le pouvoir a été n'a pas hésité à le prendre dans la paix. Et aujourd'hui, il est encore avec nous pour mener le combat, et quelles que soient les divergences politiques qu'on pourrait avoir, comme le dit un les chiens peuvent se détester, mais dès qu'ils voient le loup, Voici tout le nous n'avons pas davantage mobilisé devant la France, nous n'avons pas davantage mobilisé devant le réseau de Nous avons nous unis de côté hors de l'OMEX, et lorsqu'on va nous on va s'asseoir à pour la réseau de en famille. Et juste après, de je vais vous demander encore une fois de plus d'applaudir pour la BCD à travers son représentant. parler à par le réseau qui est ici le soir. C'est la et juste après, par eux au question de la TCDF, je vais vous demander de de très fort pour quelqu'un que vous commencer tous, et de Merci, cher Et nous, parfaitement, nous avons un jeu de paix, du cas, citoyen Africain de la Renaissance qui a été électronisé il n'y a pas longtemps de cela. Et comme c'est du fait qu'aujourd'hui, les anciens n'ont pas l'unité de se réchauffer pour donner la place à la jeunesse, elle ne va pas il ne pouvait pas, quel que soit ce qu'il a pu apporter à ce mouvement, rester éternellement. Et donc, il a cédé la place au jeune frère, Mamadou Diado, qui est ici avec nous ce soir, pour qui je vous demande également la d'un ça. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui sont ici présents, nous n'avons pas eu la chance de connaître Sankara. Nous avons entendu parler de son histoire, et si nous avions été tous là, peut-être que nous n'aurions pas retenu la chance à ce jour. Et la meilleure manière de l'emploi de la centrale, c'est de pérenniser son œuvre. Et celui qui représente aujourd'hui, qui est le plus grand héritier de Thomas Santrain, avec nous, il ne s'agit pas évidemment les l'éducation du débat, nous devons l'accompagner et de le soutenir. Nous devons porter son message. Nous devons être là la, l'accompagner la dans la tout ce qu'il fait. Et c'est pour l'enfer effectuer le déplacement également pour être avec nous ce soir. Et de passer la parole et je sais que beaucoup d'entre vous risque envie de l'écouter et comme on le dit quand le genou est là quand la tête est là le genou ne prend pas le chapeau permettez-moi de marquer ici pour passer la parole à la défenseur de notre cause, le plus grand militant qui a refusé le plus grand moi, que le le plus de des uns, qui a dit que le combat aujourd'hui n'est pas encore mené et donc on ne peut pas se des gens qui sont encore au combat. Et donc, je vais lui passer la parole sous l'automation de lui pour le Merci. Alors, on va passer la parole à notre grand frère bien-aimé, Kébi Seba. Alors, donc, euh, c'est une date assez sacrée et c'est un mouvement assez solennel. Sankara est né ce jour, s'il vivait il aurait son 10 ans. C'est tellement important que Kemi a souhaité que nous donnions la parole au peuple à travers ses médiatiques. Il est plus normal pour nous de remettre la parole aux médias ici représentés et au fur et à mesure et il livera bon, le propos essentiel. Merci infiniment mon frère. Que la paix ce soit sur vous tous. L'Afrique est la mort. L'Afrique est la mort. Ne vous entends pas. L'Afrique est la mort. Ainsi soit-il. Et salutations aussi aux services de renseignement français qui sont dans cette salle. J'espère qu'ils peuvent tout attentivement aujourd'hui. Comme l'a dit mon très cher frère Bayala, nous allons aujourd'hui inaugurer un nouveau processus de meeting. Suivant la maïotique du grec Socrate, pour une fois on va citer un occidental. Nous allons nous servir des questions des médias locaux, des valeurs médias. Il y aurait une allocution globale, parce que le but de notre présence aujourd'hui, on va l'expliquer d'ici peu de temps, dès que les premières questions des médias sont reposées. Emmanuel Macron est venu dans la capitale de la France-Afrique, en Côte d'Ivoire. Kémy Séba vient dans la capitale du pan-africainiste. de naissance, de celui qui est notre père, de celui qui est notre grand frère, de celui qui est la croix à suivre. Et notre façon de le célébrer, ce n'est pas simplement d'allumer des ou d'allumer des bougies, ¡Oh! Les médias prioritaires. Monsieur le Président, je vous donne la question rapidement. Ok, merci. Je suis, il y voix, Alain. Je travaille pour le site d'information toutinfo.com. info.com. moi arrête Ok, tout je vois tout toutinfo.com. C'est un site d'information, Alain. Ok, merci. Ma question. Tout le monde la devine déjà. C'est la lutte que Kenny Seba et la jeunesse africaine ont entreprise pour demander le départ des forces armées françaises dans le Sahel. Justement, sur cette question, on a entendu la plupart des présidents concernés de cette situation. Et la tendance, on la connaît, c'est le refus, même s'ils n'ont pas dit ouvertement quand même, on a suivi un peu les uns les autres. On pense que ce départ des forces armées françaises, ça ne sera pas pour demain. Alors, est-ce que la façon sur laquelle les choses vont, est-ce que Kémy Seba va essayer d'orienter la lutte d'une autre manière afin que l'objectif recherché puisse être atteint Voici la question que je voudrais poser. Merci. Merci, Merci pour la question. Merci à tous On va répondre question par question pour aller le plus vite possible. La question que tu poses, mon frère cher frère, sous tant que l'objectif que nous souhaitons ne serait pas forcément atteint. Nous allons être très clairs. Il y a cinq ans, il y a dix ans, que des présidents africains se sont obligés de se justifier auprès des sociétés civiles africaines sur la présence française, cela aurait été du domaine de l'impossible. Aujourd'hui, suite à nos mobilisations, et quand je dis non-mobilisation, je parle de la mobilisation de toute la jeunesse africaine, sous l'influence, certes, de l'urgence panafricaniste, mais aussi sous l'influence de toutes les forces qui sont déterminées à agir contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Ces efforts conjugués ont fait que tous les présidents africains en exercice de cette région se sentent obligés systématiquement de se justifier sur la présence des forces coloniales françaises. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à un point où le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est senti obligé de menacer une nouvelle fois les présidents du g 5 en leur demandant qu'ils clarifient leur position vis-à-vis -vis du sentiment anti-français. Pourquoi parce que nous sommes dans un, dans un cycle de l'histoire où nous sommes plus proches de la rupture que du commencement de ce colonialisme-là. Les mobilisations conjuguées, les actions simultanées répétées, non pas à distance des clowns, appelle un prétendu sentiment anti-français n'a jamais été aussi puissant depuis la période des indépendances. Et ce n'est pas un sentiment anti-français en réalité. C'est un sentiment anti C'est un sentiment qui est la France chaque week Et il veut nous dire à nous qu'il va s'occuper des troupes de l'État islamique. Et d'ailleurs il pourrait enquêter pour savoir si ce sont véritablement les troupes de l'État islamique ou si ce sont des mercenaires payés par l'État français. C'est une question qui ne serait pas au Et face à ça, vous avez tous entendu les déclarations du président fou. Ils sont fous. <rire> <La présidente rire> La présence française en disant que les Français font ce que les Africains n'osent pas faire, c'est faux. Les Africains sont prêts à défendre leur peuple depuis des siècles, mais on ne laisse pas la population, la jeunesse africaine s'organiser pour défendre nos nations. Est-ce pas ou est-ce est est que je dis On nos armées. que nous autres, volontaires de la société civile, nous autres militants panafricanistes qui ornent cette salle, et toute la jeunesse panafricaniste qui nous regarde actuellement, nous leur disons que si les autorités du G5 Sahel ne prêtent pas oreille, ne prêtent pas oreille aux demandes de la jeunesse africaine qui veut lutter contre le terrorisme exogène et endogène, et quand je dis terrorisme exogène, je ne parle pas simplement de l'État islamique, je parle de la République française qui est le plus grand terroriste. Exogène. Et je parle aussi, je parle aussi des terroristes endogènes, qui sont nos présidents africains, qui sont très forts pour mitrailler, pour tirer sur la population, mais sur le Quand vous voyez un petit comme Macron qui a un âge, qui est capable d'entraîner de du... les présidents africains à faire du twerk devant lui, à faire du poparabas devant lui, je me demande si ces présidents sont des présidents africains ou s'ils sont des esclaves volontaires de la paix. française. Oui. Toujours... Donc, pour conclure, la réponse à ta question, je dirais simplement mon frère. Quelle est l'orientation politique et la nôtre que nous connaissons à l'heure actuelle, nous le disons, 2020 sera une année à la fois politique, à la fois de discipline civile, une année de formation théorique, militaire, économique, sur un certain nombre de terrains. Et nous avons beaucoup d'alliés qui sont prêts à nous accueillir si les autorités africaines ne sont pas prêtes à nous aider pour nous organiser, pour défendre nos populations. Et qu'il soit clair, si on tend la main... Qui ne prennent pas cette main, ils feront eux aussi partie des forces qui nous demain. Quand il parlera. Merci. On va prendre une question ici... Non, il y a la presse. La presse. Bonsoir. Deux chiffres disent de La volée de 8,24 bon. Voilà. Le début de ma question a été pris en compte. Il s'agit des problèmes internes. Voilà. À chaque fois que vous un peu la pierre à la France, vous avez un peu bossé par rapport aux dirigeants qui souvent, qui souvent ne sont pas aussi internes euh, que cela. Nous avons par exemple ici au continent une situation. Nous sommes dans une transition. Euh, il y a eu... On a eu un premier ministre en l'occurrence, Isaac Sida, qui est militaire, formé. Mais actuellement, il y a un film qui est au Canada. Voilà. Déjà, vous pensez-vous de cette euh, signification Et est-ce que vous pensez que nos armées, actuellement, sont capables d'indiquer ce phénomène de Merci pour cette question, mon cher Alors, je précise d'emblée que nous sommes les premiers à ne pas dire que tous les problèmes viennent de la France. Parce qu'il y a un proverbe que notre ONG répète toujours, qui est que civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de le dire aussi. Il faut qu'on le précise. Et c'est pour ça que nos présidents africains nous persécutent de cette façon. C'est parce qu'ils savent que nous les ciblons en priorité. Et même la France que nous combattons, nous attaque moins, du moins nous attaque moins directement que les présidents africains, nous devons le préciser. Mais là, concerne les corps pour situer les armées, Thomas Sankara disait qu'un soldat n'a pas la connaissance de soi et la connaissance du monde dans lequel il est installé, est un criminel en puissance. Eh bien, nous répétons à contrario qu'un soldat qui a la connaissance de lui-même et une connaissance géostratégique et géopolitique affûtée est un terrier de son peuple en puissance. Vous avez parlé du président Isaac C'est à la population du Faso de déclarer quel est son point de vue sur ce dernier. Mais je vais quand même donner mon point de vue. Le président taboré qui m'avait reçu l'année dernière, mais qui a eu trop peur de me recevoir cette année. Il faut le dire. L'année dernière, c'était à peu je ne sais pas. Mais cette année, depuis que Macron, le petit Macron, a tapé sur la tête de le papa, tout le monde marche comme un. Rêve. Donc, M. Camoré, vous verrez sans doute cette vidéo. Je suis triste que vous puissiez être téléguidé par un petit qui l'âge de votre fils. Pour continuer la réflexion, Monsieur Isaac Zina est en fuite, vous l'avez dit, il est en fuite ou alors certains voudraient euh, peut-être l'éteindre pour des raisons qui sont endogènes, qui ne me regardent pas. Mais il y a une chose qui est certaine, je constate à l'heure actuelle que si vous n'avez pas une main de fer, vous ne pouvez pas diriger le Burkina Faso et protéger le Faso contre les forces coloniales exogènes. C'est un premier point. Et le président rock Taboré aujourd'hui est une passoire politique, il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. C'est le courage de défendre. que ce dernier, il faut que Carboret réfléchisse très rapidement à cela. Et je vous le dis, c'est malheureux qu'un criminel politique, quelqu'un que je considère comme l'un des pires hommes que l'Afrique ait commis ces dernières années, même M. Kampahoré, qui est l'un des plus grands traîtres de l'histoire africaine, et pour le dire, l'un des plus grands qui d'autre, à part Caporé et à part Compaoré, sera beaucoup plus valable à la tête de ce pays si Compaoré continue de démissionner de son rôle. Merci infiniment. Merci. Autre question La presse d'abord, il Il n'y a plus de question de la presse. Après, est Et on va demander à la tabille technique de régler la qualité sur nos s'il vous plaît. La tabille technique. Ok, Et il y a plus des questions de la, la presse. presse. La presse a été intimidée. <rire> il a pas eu Alors, rentrons dans le but du sujet. Il y a d'autres qui veulent poser des questions, je ne vous prépare pas. Nous sommes dans une réunion de résistance et de résistance. Et toutes les idées sont à prendre Tant qu'elles sont faites et énoncées dans un cadre de fraternité. Et ne pas la fête. Comme nous l'avons dit en introduction, si nous sommes venus en cette journée sacrée qui commémore la naissance du président Koma Editor Sankara, c'est parce que nous pensions qu'il était plus que jamais nécessaire, en cette période de crise historique, que connaît le Sahel non seulement de marquer notre présence sur le terrain, mais de donner aussi une alternative au drame qui se passe à l'heure actuelle dans cette région, et plus particulièrement à l'heure où nous parlons en Côte d'Ivoire. Nous avons vu Emmanuel Macron, accompagné de ses nègres de maison, Didier pas Mais oui, je le dis. Parce que quand mon très cher frère Didier, que j'ai aimé de toute mon âme quand il était footballeur, est capable d'accompagner le président des forces coloniales françaises en Côte d'Ivoire, je me dis que Didier Drogba a perdu la mémoire par rapport aux devoirs qui devaient être aussi at uh the -huh. uh -huh. serait une perte de temps. Parce que quand nous disons systématiquement ils finiront par comprendre, les Inia les aériens pensent que nous parlons des blancs. Nous ne parlons pas des blancs. Nous nous foutons de savoir si Emmanuel Macron comprend ou pas notre mobilisation. Nous parlons des autres qui font semblant d'avoir la surdité, qui font semblant de ne pas comprendre ce que nous disons. Et des autres qui ont été tellement aliénés par l'impérialisme occidental, qu'ils pensent que la vérité doit sonner blanche, Et que si ce sont des Noirs qui disent qu'ils veulent être indépendants, cela ne peut pas être matérialisé parce que le Noir, c'est connu, n'a pas de raison. Et selon leur paradigme, il n'y a que l'occidental, que l'homme blanc ou la femme blanche, qui a la possibilité justement d'avoir raison. Eh bien nous disons à ces derniers que 2020 va être une année où nous allons passer cette fois-ci non plus à la contestation symbolique parce qu'ils nous ont poussé à cela. Nous allons passer du symbole au matériel. Nous n'avons plus de joie. Nous sommes le peuple le plus tolérant de la planète. Nous sommes le peuple le plus accueillant de la planète. Ils nous gifent et on les prend dans le bras. Mais il y a une personne ou deux à peine qui meurent chez eux et vous avez tous les présidents qui viennent, africains qui viennent commémorer chez eux. Il y a un moment où il faut qu'on cesse cette plaisanterie. La jeunesse africaine a décidé de prendre son destin en main et de ne plus attendre qu'un ministre ou qu'un président ou qu'un député nous donne l'aval d'agir. Nous allons agir par nous-mêmes désormais. Les Américains ont colonisé l'Iran, ainsi que les Français et d'autres, pendant un certain nombre de temps, en collaboration avec le Al assad Ouattara local, qui était le chat d'Iran. Mais il est arrivé un moment où l'Iran, qui n'est pas forcément un modèle sur le terrain, que se soit religieux, culturel ou autre, ce n'est pas mon problème, je ne peux pas m'installer là-bas, mais je m'inspire politiquement de tout ce qui est fait. Il est arrivé un moment où la révolution iranienne a fait en sorte qu'ils ont été obligés de prendre d'assaut l'ambassade d'Amérique. Eh oui. Parce que parfois, pour que certains contraintes ne veulent plus d'eux, il faut se rendre à leur domicile et leur dire que nous ne voulons plus de vous. Les Algériens ont dit, les Algériens ont dit, à l'impérialisme français, la valise ou le cercueil, la France est partie. <rire> Mais la vraie question à se poser, quels sont ceux et quelles sont celles parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que la population puisse être autodéterminée C'est une question aujourd'hui qu'on doit être en Ne sera pas prêt à perdre le peu qu'il a pour sa souveraineté. La France pourra continuer à dormir sur ses deux oreilles, dans son lit ou dans son hamac. Tant que la jeunesse africaine se limitera à la dénonciation de façade, elle ne sera pas prête à passer à un autre stade de la contestation. Le colon dormira sur ses deux et donc je vous dis, nous savons tous où se trouvent les ambassades de France. Nous savons tous où se trouvent les centres culturels français. Nous n'avons pas la violence parce que je vois déjà les services de renseignement dire, mais ce n'est pas à appel à la violence. Nous ne sommes pas des macaques ou des gorilles qui ne réfléchissons pas. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Nous sommes très civilisés. Mais nous sommes un peuple qui prône aussi l'intelligence. Et si quelqu'un vient taper votre mère devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère « Je suis non-violent, je ne veux pas te coucher. Et notre mère s'appelle l'Afrique. Et il y a des gens qui sont des violeurs dans de notre mère, des gens qui prennent plaisir à violer Et nous sommes là en disant ce n'est pas bien. Mais on ne les touche pas. Il est temps d'attraper les gens qui violent notre mère. Et de dire à ces derniers, à ces derniers, que s'ils continuent à faire souffrir notre mère, nous allons leur faire connaître nous aussi l'enfer. Parce que l'autodéfense est un principe universel. Universel. Le français n'est pas de Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui comprend ce que signifie le mot « géostratégie ». Moi, je me sens plus proche de Cuba, de la Russie, que de la France de Maroc. Je le dis très clairement. Et dire cela ne doit pas nous empêcher d'être très précis dans ces alliances, parce que j'ai du tout et n'importe quoi. Moi, je vous dis avec clarté et simplicité, même la Russie dans l'avenir, ne sera pas un allié éternel pour le continent. africain, Parce que le seul messie de l'Afrique, ça ne sera jamais petit. C'est l'Afrique elle seule, c'est l'Afrique elle même Mais le fait d'avoir fréquenté l'Occident nous a fait comprendre depuis des siècles que le proverbe divisé pour régner la guerre. C'est de la stratégie politique. C'est des de mathématiques. C'est de la physique. Vrai ou faux ce que je dis Nous sommes allés, il y a quelques temps, remettre aux députés du mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement de centre-gauche, certains analphabètes politiques les ont qualifiés d'extrême droite parce qu'ils ne comprennent rien à la politique. L'extrême droite, c'est Salmini. Et ils se sont séparés des Salmini. C'était un gouvernement de coalition. D'accord Mais le mouvement 5 nous a reçus. Ils nous ont proposé même des valises de l'argent. On leur a dit, mais vous, dès vous voyez des noirs, vous voyez, on veut de l'argent, on ne veut pas de votre argent. Ce que nous voulons, c'est que le dossier sur la France-Afrique que nous vous remettons, vous le rendiez public à l'échelle européenne. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les pizzas. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les spaghettis bolognaises. Nous sommes venus parce que nous avons compris que l'Italie et la France avaient quelques petits contentieux, ponctuels. Et de la même façon que nos adversaires sont venus chez nous accentuer les tensions qui existaient entre nos différentes ethnies, nos différentes tribus. Nous sommes aussi intelligents et stratèges pour accentuer les tensions entre eux pour créer des crises diplomatiques. Et ça, toute la jeunesse africaine l'a compris. Mais certains ahuris, certains nègres complètement occidentalisés, ont dit qu'il Salih a des méchants italiens, à des racistes italiens. Je vais vous dire les choses telles quelles sont. Que quelqu'un dise qu'il n'aime pas les Noirs, tant qu'il n'est pas au pouvoir, ça ne me dérange pas. J'ai le droit aussi de dire que je n'aime pas la personne qui ne m'aime pas. Mais aujourd'hui nous avons en France un précédent qui se dit humaniste. Qui se dit être un apôtre de l'universel et qui est le prolongement du colonialisme. Nous avons connu un président thomas Isidore Sankara, notre légion vivante, qui a été assassiné sous le règne, je ne dis pas sous la présidence, je dis sous le règne du président François Mitterrand, prétendu humaniste de gauche, socialiste. Cela doit nous faire comprendre que quand on parle d'impérialisme, quand on parle de néolibéralisme économique et sociétal, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a que des personnes qui sont des outils du capitalisme dérégulés, d'accord, et qui sont prêtes à tout pour nous asphyxier. Eh bien, face à ces derniers, notre réaction est de dire que nous allons voir toutes les forces qui sont les adversaires de ces derniers et nous allons nous rapprocher nos d'eux. J'ai été en Russie plus de 13 fois cette année. Je ne suis pas allé parce que j'aime mettre des gros bousons et des bonnets. Il est très, le temps est très désagréable là-bas, c'est le cas de le dire. Et il faut aussi qu précise que notre peuple n'est pas aimé là-bas par les Russes. Parce qu'il faut aussi casser ce mythe qui présente la Russie comme l'amour éternelle éternel de l'Afrique. J'ai un ami que j'aime profondément en Russie, l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexandre Poudy. Intellectuellement, je suis très proche de ce dernier. Mais à l'exception de ces derniers qui ont une vision politique, humainement, les Russes ne sont pas des grands amoureux de l'Afrique, ils ont besoin d'occuper un espace et d'avoir une alliance stratégique qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de poids face aux sanctions qu'ils connaissent, nous devons nous allier en étant très lucide sur tout ce qui se fait Très lucide Je vois des Africains qui viennent avec le t shirts de Poutine, vous n'avez rien compris nous avons, ce sont nos ancêtres. Les seuls maîtres de la France. Et donc la Russie à l'heure actuelle se frotte les mains du sentiment anti-français. Et nous les comprenons. Mais qu'ils sachent que la vie, c'est un château de cartes. Ça commence par la France et ça finira par tous ceux qui veulent voler les ressources africaines sur le monde. Dans cette stratégie, nous sommes alliés. l'Italie apprend à jeter les Italiens. Et la France s'est dit, ces petits nègres commencent à nous poser problème. Et la meilleure façon pour la France a un problème avec les petits nègres, ce n'est pas que la France les attaque directement, parce qu'elle sait que dès lors qu'elle va faire ça, le sentiment anti-français va connaître un, un niveau inégalé dans l'histoire. La meilleure façon qu'ils ont de persécuter les nègres, c'est de prendre d'autres dirigeants nègres qui travaillent. Oh <laughs> Le peuple de libéré. Et bien, on a attendu, on a attendu des années et des années que le président prenne la responsabilité jusqu'à ce qu'on comprenne que la structure de la France-Afrique a été créée de telle sorte que les présidents ne président rien du tout, mais les présidents sont des présidés en réalité. que le marionnettis-contrôle va vous défendre et que vous n'avez pas compris la vie. Ouattara a pour ventriloque le Président Macron. Quand j'entends Ouattara parler, je sais que 10 minutes avant c'est ce que Macron lui a dit de dire. c'est pour ça, c'est pour ça qu'à une époque j'en foulais à Ouattara, mais j'ai fini par comprendre que ce vieux-là, lui-même n'a plus sa tête, c'est Macron qui lui dit ce qu'il doit dire. De notre force On doit prendre conscience de notre force politique. On m'a mis pris en prison à trois reprises. Est-ce que je suis mort Je ne vous entends pas. Est-ce que je suis mort On m'a incarcéré dans les pires prisons qui existaient. Je ne suis pas mort pour autant. On m'a expulsé de quatre pays en Afrique. Dans le même temps, on laisse rentrer Coloré. Dans le même on laisse rentrer les forces militaires françaises. Mais ils expulsent les présidents et les militants africains. Est-ce que je suis mort pour autant Il faut qu'ils comprennent que l'esprit qui nous anime est, est un esprit éternel. demander si, au final, est-ce qu'on n'aime pas ça Est-ce qu'on n'aime pas être violé au quotidien Non, non, non, Et on si... ne peut plus continuer comme ça. Alors si on ne peut plus continuer comme ça, comme le dit très justement mon très cher frère, on doit être capable de durcir le temps. Les Français... C'est quand je dis les français, je ne parle pas du prolétariat français, que l'on soit clair. Parce que certains gorilles du cerveau ont dit, Kémy, tu es né en France, comment tu peux être anti-français Je ne suis pas anti-français pour dame ici. Arrêtez de faire les jumpsis du système. Je suis né en France comme mon frère en Égypte Question de noir contre blanc, c'est une question de prolétariser contre les 5%, ou du moins contre les 10% qui réunissent toutes les richesses. Et donc nous sommes dans cette démarche de nous allier à toutes les forces vives qui sont prêtes à tout pour renverser le système néocolonial occidental. Chacun fait sa part. Les Gilets jaunes n'ont pas connu le dixième de vos souffrances. Pas du tissier, Mais les gilets jaunes paralysent la branche chaque week okay Est-ce qu'on répond aux gens Alors, comment pouvez-vous m'expliquer que des gilets jaunes... tu as tu n'as rien aujourd'hui, mon frère. Comme je dis mon frère, il va perdre sa misère, c'est tout ce qu'il va perdre. Et je nous mets tous dans le lot. Nous devons être capables aujourd'hui de faire converger les forces. Il y a trop de mouvements, trop d'égo nos divergences, capables de transcender nos différences, capables d'aller au-delà de nos désaccords. Tout à l'heure, le frère a très justement parlé des désaccords qu'il pouvait y avoir avec le frère Hervé Ouattara, mais il a dit qu'au-delà de ces désaccords, face à l'ennemi commun, nous devons être capables de taire nos désaccords et d'avancer dans une seule voie. C'est la seule voie à suivre. Diables, ils ne sont rien d'autre que des radios de mille l'équivalent au Rwanda, RFI. Je vois des Africains, certains Africains, ils sont pas besoin mais de qui sont pour parler RFI. Vous ne vous rendez pas compte que RFI est la radio du néo par essence Que cette radio a été utilisée pour contrôler l'opinion des Africains Et la meilleure façon de nous contrôler ils ont compris qu'en Afrique, la culture a une importance sacrée. Et, merci mon frère, tu me vois venir. Et ils ont compris que nos artistes ne sont pas respectés à leur juste valeur sur le continent africain. Alors qu'est-ce que l'impérialisme français a fait Ils ont créé une radio qui va faire valoir, qui va valoriser, du moins, les artistes africains. Et quand ils donnent des prix RFI à nos artistes africains, qui bien souvent au départ sont des artistes conscients des enjeux, quand RFI vous dit que vous êtes le prix RFI de l'année, même l'artiste qui est censé être révolutionnaire, quand il sait qu'il est le prix RFI, il sait qu'il ne doit plus trop trop trop, trop attaquer la france africaine. Est-ce vrai ou est-ce que le Il y a des gens que je ne citerai pas parce que je ne peux pas être dans l'attaque à dominer, mais vous les reconnaîtrez. Ils se disent être des héritiers de pas parler. Mais au premier prix, RFI commence à dire ah bon le problème c'est pas que la France. Et c'est vrai que le problème n'est pas que la France. Vous autres aussi, artistes cooptés par RFI, vous êtes le problème. Et c'est pour ça que dans cette stratégie, une fois que ces artistes RFI sont cooptés par l'impérialisme français, l'impérialisme français s'adapte. Pour nommer ces artistes à la tête de certains mouvements citoyens, j'en vois certains qui tremblent, mais je vais dire la vérité aujourd'hui. Je, je ne dis pas non. Ce n'est pas le but. Mais il faut que l'on comprenne l'ingénierie sociale du néocolonialisme français. Mon problème, ce n'est pas ces artistes-là, mais mon problème est que la jeunesse africaine comprenne quelle est la méthodologie par laquelle ils passent. Pourquoi certains Africains sont adulés par France 24 et RFI. Parce qu'ils ne dérangent pas les intérêts de ces derniers. Et pourquoi, dans le même temps, les RFI nous fait passer systématiquement pour des racistes, pour des extrémistes, pour des excités Parce qu'ils ça que nous dérangeons principalement leurs intérêts. Malcolm X disait si vous n'y prêtez pas attention, on vous fera passer les oppressés pour les oppresseurs et les oppresseurs pour les oppressés. via leur Sacré, même avec ces artistes. Et je dis notamment à aux frères et amis, Didier Awadi que vous connaissez ici, Didier, passe le message à tous les frères RFI, euh, Cruelty. Il est temps aujourd'hui qu'on choisisse notre camp. Comme nous sommes dans une guerre politique, La population du Faso et la population de nos pays de manière générale. La société civile doit se restructurer. On doit être francs et cru aujourd'hui.